Aujourd'hui, on parle de la fermentation que la plupart des gens veulent commencer à faire, qui est la lactofermentation, qui est vraiment vaste. Ça se fait que les légumes, euh, les fruits, on pourrait le faire aussi, n'est-ce pas? Mais c'est surtout les légumes, les légumes, les racines. On en fait, tout ce lactoferment de la même façon. C'est quoi la lactofermentation, ça? mais ce qui est intéressant avec la lactofermentation, c'est que euh, le, les bactéries sont déjà sur la plupart des légumes qu'on va utiliser. On a juste à rajouter sûr. du sel. C'est des bonnes bactéries. En fait, s'il y, y a des mauvaises bactéries, ça, on va rajouter du sel, euh, soit en saumure, soit directement sur les légumes, qui va faire en sorte que c'est seulement les lactobactéries qui vont se développer. Ça, puis monde, tu es allé faire le marché. Souvent, quand on fait le marché, on achète trop de fruits et légumes. <rire> c'est le problème. <rire> oui. Ce qui est malade, ce qui rend génial, est vraiment génial, c'est que parce qu'on va faire de la lactofermentation aujourd'hui, on ne va rien perdre. Parce que c'est ça l'idée de la lactofermentation, c'est de sauver nos légumes. En fait. C'est ça. On n'a pas besoin de se forcer pour tout manger, nos légumes, que, soit que ce soit ce qu'on a acheté au marché, soit ce qu'on a reçu dans notre panier bio. Exact. Exactement. <rire> ce qui est vraiment le fun avec, euh, avec les légumes comme ça, c'est qu'on peut regarder. Si on veut avoir une idée de comment les fermenter, la première chose qu'on peut, qu peut se dire, c'est qu'on peut se poser comme question, c'est combien de temps est-ce que ça a pris pour pousser et combien est-ce qu'il y a d'eau? Des feuilles comme ça ou des feuilles comme ça qui ont poussé relativement rapidement, qui sont pleines d'eau, ça va fermer, fermenter très rapidement. On va parler style kimchi, 3 à 5 jours. Tandis qu'il des choses comme du chou euh, ou des... Racine comme ça, c'est le genre de chose qui est un peu plus solide, qui a un peu moins d'eau, puis qui va prendre beaucoup plus longtemps à fermenter, plus comme trois semaines. Ça a mois. pris plus de temps à pousser. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y, y a une espèce de parallèle entre le temps que ça a poussé et le temps que ça va prendre à fermenter. Exactement. Très cool. C'est ça. OK. Fait que Là, on a dissous le sel dans l'eau. fait que là Il reste juste à mettre la semure sur les légumes. Ça, c'est la façon la plus simple. C'est moins compliqué parce qu'on n'a on même pas besoin de couper les légumes. Là, on a juste enlevé les, les queues de poids et limite mettre les tomates directement c'est tout des fruits, fait que ça, ou, ou fruits et légumes, mais ça va fermenter assez vite. Mm -hmm. On a mis 2% de sel, puis souvent on est, on est un peu fatiguant avec ça, on, a, on le répète, puis on le répète, puis on fait souvent les gens répéter dans nos, dans nos ateliers. Euh, c'est la seule chose qui est importante à se souvenir. 2% de sel, pas d'oxygène. 2% de sel, pas d'oxygène. Si vous vous souvenez de ça, c'est les deux seules règles. Que, avec ça, c'est sûr que avoir du succès, en fait. Ouais. Maintenant, on va le mélanger un petit peu. On va le laisser les légumes suer un petit peu, vraiment rapissé. On peut mettre les sauces à la fin, puis après ça, ouais. on va empoter. Voilà. Fait que là, on y va avec la méthode paresseuse. C'est-à-dire qu'on a une sauce d'un ami à nous tout cru qui fait des fermentations. C'est une sauce même lacto-fermentée, ce qui est quand même assez génial. Euh, on pourrait prendre du chili, on pourrait mettre du gingembre, du curcuma, des choses comme ça. Là, on y va un peu à la méthode paresse. On met de la sauce piquante. On veut vous montrer que vous pouvez faire ça à la maison. L'idée, c'est de ne pas se compliquer la vie. De ne pas y aller avec juste, OK, c'est traditionnel, il faut que je mette exactement tel chili. Non, je mets de la sauce piquante. Le but, c'est de faire un truc piquant qui va fermenter assez rapidement. En fait. C'est ça. Si on met deux sauces piquantes différentes, ça fait que c'est notre recette à nous finalement